Tout est né de l'hydrogène à partir du Big Bang dans l'univers. Les étoiles sont nées à partir d'hydrogène. On est né à partir d'étoiles, donc quelque part on vient un petit peu de l'hydrogène. Aujourd'hui, euh, c'est naturel de retrouver ce gaz qui était pour nous le berceau de, de ce que nous sommes. Avant tout, le silence, la souplesse, la puissance. Et le fait de conduire différemment un véhicule, un autre véhicule, on n'a pas l'impression de conduire une voiture normale, alors que c'est une voiture normale. Ça devient ludique. Je me rappelle très bien du jour où je suis allé chercher les tout premiers véhicules de série, qui était une Hyundai X35, chez Hyundai, en présence des journalistes, etc. C'était un grand moment pour moi, et ramener ce véhicule sur le site en découvrant à la fois son confort et son silence. Cette société avec l'hydrogène comme vecteur énergétique, je dirais que je la décrirais comme avant tout propre, silencieuse et durable. Intéressez-vous à la techno, intéressez-vous à ce gaz, intéressez-vous aux énergies propres et vous verrez qu'il n'y a pas 50 solutions, mais que l'hydrogène est là, déjà là et apprenez ce que c'est, apprenez à le transformer, apprenez à en faire de l'énergie, et vous rendrez votre monde complètement habitable. Moi j'aime bien les deux, pourquoi choisir